Un bac -à -c -à -c -à. Et... Les critiques qui s'expriment contre le baccalauréat sont vieilles. Vieilles, vieilles, vieilles, vieilles, vieilles, vieilles, vieilles, vieilles, vieilles, vieilles, Elles datent de bien avant. Les critiques qu'elle dénonce en permanence sont un abrètement son J'ai retrouvé dans un article publié par le journal Le Monde en 1947 un propos de l'historien et professeur Gilbert Gadoffre, qui estimait à l'époque que. Tous, sous euh, euh, mais submergé sous mais, le nombre de candidats qui s'étaient on est en 147 à force de voir le niveau je m'étonne honnêtement qu'aujourd'hui on ne soit pas sous le niveau de la mer. Alors, alors, alors, oh là, j'ai fini par prêter une oreille attentive à ces critiques et aller moi-même me plonger dans les épreuves du bac, euh, entre guillemets. Oh, voilà. Pardon pour <rire> ce propos, mais oui, moi, bon. je crois que certaines critiques méritent d'être balayées par l'absurde et n'appellent pas d'autres réponses. La vérité, c'est que... Euh... Un exercice extrait de l'épreuve de mathématiques filière S et qui date de l'année dernière, 2015. Alors, je vous le lis. Soit X, une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda, où lambda est un réel strictement positif donné. On rappelle que la densité de probabilité de cette loi est la fonction f définie sur 0, plus infini par la fonction x égale à lambda e puissance moins lambda x. Question. Déterminer une valeur de lambda à 10 puissance moins 3 près, de telle sorte que la probabilité de P de x strictement supérieure à 20 soit égale à 0,05, soit x, une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda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 de lambda est d'environ zéro, virgule zéro,